aussi FM. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, je encore une fois l'opportunité nous exprimer, nous exprimer, nous nous Encore une fois, merci beaucoup, Di nous aussi, autorité Très bien. Euh, sauf non collègues avons des gens qui ont le problèmes, nous avons des problèmes numériques qui ont des problèmes. Nous avons des problèmes Nous le combat est perdu d'avance waouh dit d'amener une souveraineté numérique à que thème n'a qu'à l'année utiliser ou numérique l'olive et pour que les gens ne d'un jour tantôt moi jean noël walisar coordinateur fondateur kawlak inoff tech spécialiste en communication avec marketing digital et en digitalisation des entreprises formateurs membre du réseau Teranga sénégal Uh, réseau teranga tech sénégal mm. non là? voilà non là. wala vale, man là. <laughs> wa machallah ñu dem à laj no paix ak sécurité faw ñu régulariser penchu momu ñu réseaux sociaux noko sénégalais connecté mesures yu jaadu euh jere djef babacar mi remi euh, de la situation constante nous avons vu que nous avons une que nous avons vu que nous a vu que nous avons vu que nous avons vu que nous l'a en tout que nous avons sa globalité, euh, nous c'est un donc, il faut que nous la que nous sommes élus, que nous sommes élus, que nous sommes sur la base de la que nous sommes élus, que nous sommes que nous sommes élus, de nous la élus, nous que espace de dialogue, espace de débat. Parce que la liberté et le droit d'expression, c'est quelque chose qui est garanti par la Constitution. Donc il faudrait que, quand même, après la régularisation, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, que nous, nous, nous, nous, nous, nous, you appliquer bureau donc nous euh, internet réseaux sociaux hi, de base c'est un espace d'échange c'est un espace de liberté très bien bet, ben, ben, ben ben blocage parce mm -hmm. que jini le de dialogue, ce est ce que qui vraiment espace de dialogue, qui a facilité les entreprises, qui des ont fait euh, qui uh, fait qui qui euh, internet bir réseaux sociaux c'est tout c'est tout un ensemble madame ben ben bloc c'est vrai il y a des garde qui est une situation par exemple les Facebook sous un parti politique voilà un mouvement politique pour promotion de faire trop trop trop trop c'est récent donc ça veut dire que y a quatre, quatre comment ça donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Il y a des choses qui sont possibles. Mm -hmm. euh, des sont mm -hmm. mm -hmm. euh, no que Encensement, sensement, un sens, un sens, un un téléphone de il y a des gens qui di sagas, des entreprises, des autorités, des autorités, des Il y a des autorités, des autorités, des pour des autorités, des autorités, des autorités, des autorités, la autorités, des le lieu est de déstabilisation de la paix sociale. il uh -huh. y a des juste pour personnes, Donc uh, fait news. Wa, fake news fake news, il y a donc il faut vraiment régulariser euh, régularisation milieu mm de -hmm. Mais comment le faire C'est la question véritablement. Justement, comment le faire Comme je l'ai dit, d'abord, les mm structures -hmm. qui sont en par exemple, Facebook, a norme Par exemple, Facebook, <lidisation> mm -hmm. Si enfin uh -huh. on a des délais, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y message ça y ça y y ça y par exemple ça qui bien agir, puis là même on a donc il y en a une éducation qui doit communiquer, il y a Donc, nous, nous, sa promotion de du du du du du du yombo. Donc, beaucoup aussi des incitations à la haine. Tout ça, c'est des formes et des méthodes de régularisation, régularisation interne maintenant à l'application. Maintenant, les euh, applications, applications ou plateformes oui de fait agir dans le cadre des sociétés différentes parce que société sénégalaise avec société américaine avec société euh, européenne c'est diamétralement opposé mm -hmm. légui qui ñun ñoo wara xol lan mo mengo ak ñun suñu société nous ak ñu fexé de ba wa ñi nga xamné ñom facebook plateforme bi nous cadrons, nous, voilà, nous les cadres sociaux sur lesquels on veut que cette application tourne. Mm -hmm. Mais ce n'est pas qu'on parle. Parce que vous avez fait un compliqué non hmm. seulement, mais, ce non, non, mais, ça, mais il, il y a un petit qui un sont les acteurs du numérique, les acteurs du digital, mais parce sont Mais Jean, quand ce qu'il souveraineté numérique est-ce que vous avez régularisé ce qui est le cas? C'est ce que je veux Parce que la souveraineté numérique est une base où les pays le, pratiquement. Il à a affaire qui cette année avec euh, l'agence de l'informatique de l'État, la l'ADIE qui aujourd'hui s'appelle Sénégal Numérique. Euh, avant ça, c'était extrêmement compliqué. Toutes les données, pratiquement, quasiment, l'ensemble des données des ministères étaient, étaient dans des serveurs étrangers. Sur so, c'était c'est un problème. Parce que, par exemple, il y a des petits ministères qui envoient un mail. C'est tout sur les fonctions de l'État, voilà, sur les fonctions ministérielles. Tu, tu, tu utilises un Yahoo, tu utilises un Gmail. C'est des serveurs, c'est des services qui sont externes. Mm -hmm. En plus maintenant, tout ce qui est technologie, tout ce qui est euh, développement du, du, du réseau interne au Sénégal, pratiquement, l'armée main étrangère est dedans. Absolument. Serveur Unidienne, récemment, pour, euh, pour les data santé au niveau de Diamniadio, mm -hmm. serveur Bognonou, ce n'est pas des Sénégalais qui l'ont construite. Mm -hmm. Des, dans l'histoire de l'internet, dans l'histoire de l'évolution du, du numérique, dans l'antigisant ramené, c'est des ordinateurs qui, qui, qui, qui venaient des États-Unis, mm -hmm. envoyés en Chine, envoyés à Taïwan ou envoyés dans d'autres pays concurrents, qui, en fait de compte, quand on fait le diagnostic, même en Europe, on se rend compte que de fait, un des cas qui est ordinateur, non. D'ailleurs, il y a des ordinateur qui est amoled, donc on voit une baisse fait donc information acte donné beaucoup Google montre vers l'autre pays mon caméléon anticiper ce anticipé chez au lion donc vous comprenez un peu cette situation est qui est, est très complexe mais la gars, souveraineté gars, numérique les... voilà la souveraineté numérique on peut pas en parler tant qu'on ne détient pas notre propre industrie mais là on a une souveraineté numérique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 et à ce que état avons fait. Nous avons fait des choses qui nous ont fait. Nous avons anticipé action. Absolument. qui nous Nous nous force que nous mais aussi pour nous régulariser comme justement l autonomie, l autonomie sur le numérique, numérique. Euh, il faut que aussi nous, nous ame sur une propre industrie. parce que industrie moi a téléphone j'amenais téléphone bi ni en sénégal ça respecte toutes les normes qui sont régies par mon pays mm -hmm eu do ci ragal dara suma degue bu baax base de données ba faw ñu am ci accès fam ñu am ci accès buñ ci muñ am accès ça va poser énormément de problèmes té aussi da fay melni momu ñuko insétu réalité momo ko c'est un service externe hein bo imaginer euh, l'ensemble des données qui vont transiter dans un qui vont partir d'un pays à un autre, dans le serveur dans un serveur étranger mais la loi qui régit au Sénégal sur la gestion et la protection des données mm -hmm. est différente de la loi qui va régir les États-Unis sur la gestion et la protection des Absolument. données. Et le niveau, et niveau de protection, les États-Unis, sur la protection des données de ses citoyens, avec le niveau de protection, les Sénégalais sont justement dans les mêmes bases. C'est vrai que nous devons nous conformer. Mais la conformité, nous, peuple devait dépendre aussi justement de la puissance établie, de la capacité établie. Parce que nous avons ni gourou, nous es un Facebook ou la Google, pas Japonais, mais parce que nous avons un peu de Foufou, il faut que vous Facebook, budget Sénégal. Vous avez eu Vous un un Vous un c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord Oui, il n'y a pas d'accord. Parce que d'abord, si l'État veut l'État peut, l'État sait où il faut commencer. Je vais vous d'abord, industrialisation du secteur digital. Il faut que nous produire nous-mêmes nos propres terminales. Il y initiatives, il y a des jeunes. Par exemple, si vous avez des gens qui ont été auto-y, ils ont été inventés auto-y. auto. ont été ces genres mm -hmm. d'initiatives.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 c'est régularisation base laïdaone. Donc, vraiment, nous avons une bonne Nous avons une bonne chose. Nous Nous avons Nous pour réguler les situations ni xalaté ni xalaté nak ngor gu fimu tolni daf leen bëgg koñé internet ci ñom wa justement parce que en fait en fin de compte ñu ñu raison nous, ou ñu ko xam nga a xolé ñi D'une part une une diñu raison, une une raison, raison, raison, une une raison, raison parce que internet bo xolé li ko philosophie de base yi le partage internet bi buñ koy créé aux états-unis dans les années 60 je crois buñ créé on n'avait pas en vue Utilisation utilisation néfaste là. dangereuse. juste était pour partager partage. Armée américaine de partager information entre les différents corps. Nous oui. devons baguise utilisation universitaire. Nous dougal côté ibire université. Elle est étudiants des recherches. Nous à oui. un oui. moment oui. donné. Oui. Oui. Nous avons créé le, le web. Donc, le web, nous, nous avons un hypertexte. Le hypertexte, moi, est le fait de pouvoir envoyer des messages, de, envoyer des, des textes, des images en ligne. Donc, nous ferons fait, nous, mm -hmm. euh, nous, avons une, une, une, une mm -hmm. que nous, que nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, avons nous, nous, beaucoup plus nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, comme nous, nous, nous, à des fins à un moment donné aussi les réseaux sociaux sont venus ah oui. compléter un peu tout ça. réseaux sociaux comme une on a, a, a, a, voilà, a c'est il parce Que pour les bunyak avant les réseaux sociaux pour ne communiquer ni internet peut-être d'un d'un utiliser le nuage la téléphonie ip d'un uh -huh. aiguille network au téléphone par internet mais le petit si entreprise la gnome am mais en plus de ça comme nous m'en connaissant à mon a les sites internet et les actes les forums maintenant n'a réseau sociaux n'a gagné au niveau du lieu de l'un m'a dit au Finga talk, tu vois directement grâce à cette plateforme-là, mm -hmm. grâce à Facebook, grâce à Instagram et ainsi de suite à d'autres à d'autres réseaux. Mm -hmm. Est-ce que le combat n'est pas perdu d'avance? Euh, le combat ne saurait être perdu d'avance. Non. Il suffit juste que nous moins correct, nous talk amwakatan buyato. Té aussi solution yenge chamne nyom nyom war manam Autonomisation sur les supports. Nous faire autonomisation bo winyo amko. Parce que ça man, ko analyse moi des formes. Nous a créé nous avons parlé, nous avons parlé, mm -hmm. le phénomène de Viber wow. le phénomène de Skype. Mm -hmm. Nous a créé le TikTok, Nous a utilisé. Mm -hmm. On a commencé à un WhatsApp, on a créé moment où on a créé le phénomène de Viber proposer C'est est-ce que le combat n'est pas perdu d'avance hum, Vu dans ce sens-là, mm -hmm. sens on peut avoir peur quand même d'avoir perdu le combat. Mais non, parce que l'État a besoin de nous. Très bien. Il faut que justement, la régularisation, pour que nous puissions faire mm des choses, -hmm. effective, soit aussi euh, par rapport à toutes à tous, à tous ces grandes entreprises. Mm -hmm. Nous faisons des choses que nous avons faites, nous avons fait des choses que nous avons faites. Voilà, <S 'éloi> nous sommes tous les nous. Les de Non, non, non. Et justement, je pense que nous, sans régularisation, le gouvernement, le président il aussi. Nous que les différents éléments de contrôle qui seront mis en place, ce soit des éléments de contrôle qui vont conformiser ces plateformes-là par rapport à notre société. Comme par exemple, si vous comprenez, nous avons une logistique pour il y a eu le Sénégal, mais il Sénégal a eu qui a eu de par exemple, de Google ou Facebook, ils sont tout le temps en, on hâte, en, en, en poursuite judiciaire au niveau de l'Europe. Parce que, de nous, de nous, respecter, de nous respecter, il y a engagement, il y a par rapport à ces lois, ils sont obligés. D'être poursuivi en justice mm -hmm. et de répondre à la justice. Donc, situation il il ne suffit pas justement de financer les actions des jeunes il suffit aussi vraiment de pouvoir régulariser l'utilisation de ces réseaux sociaux-là sur la base d'une loi de la base d'une loi claire aux yeux de tout le monde, euh, nous n'yons RGPD, Règlement général des, euh, des données personnelles. Uh -huh. euh, chaque entreprise, au Sénégal, comme à l'extérieur, au Sénégal aussi, il respecter cette réglementation-là. Uh -huh. Donc, c'est des, des choses qui sont là. Absolument. Qui existent. En aussi, elles ne sont pas encore mises en place. Mais quand même, il faudrait que dans ce pro, processus de régularisation, qu'on qu parvienne à harmoniser l'utilisation d'Internet dans sa globalité, mm -hmm. et particulièrement des réseaux sociaux, pour na éviter les dérivés. Très bien. Nous sommes venus à l'impact de l'Union Européenne, et nous sommes utilisés au Sénégalais. Nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu. Madame, vous mm. avez mm. dit mm. Nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu l'unité de l'Union Européenne, nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu l'Union Européenne, il y a des choses qui sont Il y a des Il des choses Il y a des choses qui sont très Il a des des choses Il y a des qui Parce que si vous des choses des choses que le programme est positif et négatif. Il qui publier les Il y a des gens Il gens Il gens milliers de la de L'année nous pour Nous pour si Nous pour Nous pour pour Nous pour le bon. pour pour Nous les phares ils qui le font avant le qu'on avoir sur pas. Ils pas fait Ils de que la donc nous les d'abord de parler de tout le contrôle des qui de films. Dembanga Parce que Internet. le je me suis dit vraiment je suis fait d'en moi. Je me suis dit pour nous c'était pour nous, même à dire Spoleney, ce qui à l'Église Parce que ils pas à vous fait de Parce que la des chagrin, de qui est qu'ils aient besoin les années dès les années pour les arrangements. On à elle, pour les amis sites où je suis allé en au Absolument. On ne peut pas faire dans la vie. Absolument. Et nous nous. Vie est cette, les Des sont venus à une vous dans un site cette lien Kid? Dans vous barbecue hashtag, de et internet, du la vie nous avons dit que Ils safety, nous bonne chose. Parce que nous avons une bonne Nous avons une en chose. Nous avons Nous avons Nous avons une Nous Nous Nous Nous Nous Nous Aberration, aberration. pratiquement, je dirais pas 90 mais 80 des utilisateurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux et pratiquement utilisent une dans le réel. Les mon La Donc ça c'est un problème majeur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens comprennent voilà, comme ils ne savent Donc, c'est un problème réel. Nous avons des gens qui ont fait des WhatsApp, des TikTok, des gens qui des choses à faire, comme les gens qui ont fait des panes. Pourquoi est-ce que ça? Les panes, c'est des choses qui peuvent arriver. Parce que, imaginez ces applications-là. C'est des milliers et des milliers de personnes qui les utilisent en une journée, en une heure, en une minute. Demandées parfois, des failles excès. Et aussi, il y a des qui ont peut être euh, panne sur, sur plusieurs niveaux. Mais si vous voulez organiser, organisations qui man je utiliser l'application. Mm -hmm. D'abord, il faut que vous accès à Internet. Ça veut dire que l'application est sur le réseau international. Mm -hmm serv ta veut dire que aussi application derrière amna infrastructure bi nga xamné mom lañu mettre en place pour mu meuna fonctionner ci application bobu pour application bobu non mu na ci pour mu meuna fonctionner sur la base de la panne il y a pas une information claire là dessus mm -hmm. mais li meuna liberté woy mu na mais mais le normal là le normal là c'est des choses qui arrivent mm -hmm. utilisation ça arrive té lolu mo woné né nak ñun amuñu liberté parce que bëss bu lolu daano Complètement donné, on ne va plus y accéder. Les premières perdent. Les premières perdent, il faut que je t'attende. Parce que nous sommes en Sénégal, nous nous dit que nous devons donner Ah oui, on va attendre que tout Non, parce que ça ne nous appartient pas. Absolument. Ça appartient à des personnes externes mm -hmm. de notre pays. Ça appartient à notre loi, à notre législation. Cinq jours, il faut vote je vous donne des choses. Il faut que je vous donne des choses. Parce que vraiment, donner euh, données, c'est des choses que vous avez amené. n'a avez exploité expliquer à de mauvaises fins Si de choses pratiques mais fini de gym fini de gym -hmm. c'est quand même compliqué parce que dit, la plupart de nos de nos jeunes qui sont amenés aujourd'hui ou demain à être à être des dans ce pays nous on est les réseaux sociaux amené à leur faire des donc demain beaucoup à certaines places certaines positions il a nous fait parce que tout simplement, nous avons défendu internet Nous organisations internationales, C'est ça. Vous avez fait internet Vous avez fait un de un donc, il y a ce genre de, de pratiques-là qui existent dans les entreprises, qui existent dans les grandes institutions qui, fait, qui, qui, qui font que on contrôle ou on, en tout cas, on de bride de plus en plus les gens de telle sorte que nous, nous, amati de, a, de, a, de, a, de liberté non mm -hmm. pour voir. Parce que justement aussi, n'importe où quand même il faut, il faut savoir faire le contrôle. Euh, donc, une structure, une infrastructure, mon Google, mon WhatsApp, mon TikTok. TikTok, c'est chinois. Mm -hmm. C'est une application chinoise, TikTok. <rire> on a dit ce qu'on veut ça veut dire quoi elle était dit ni ban maqama le sénégal mon am ba wone loxo chin néko sama donné dégg mako wara indil je vois pas mm -hmm. en tout cas pas pour le moment tu vois donc ça veut dire quoi il faut que nous am ñun suñu propre cadre il faut que ñu am notre propre moyen. lolou tant que amuñu ko rek euh souveraineté numérique bobu ngay wax da fay xawa aussi parce que la souveraineté numérique n'est pas uniquement basée sur les infrastructures c'est basé aussi sur les applications et les outils que l'on utilise à travers Internet pour pouvoir communiquer. Et spécial ici, énormément aussi c'est un chat. Spécial ici, chat, mais pour travailler, juste aussi, d'orienter, orienter, de conseiller, niya chamne les gouvernants, ça lolo ben. il propose des solutions. Solution moi, des réseaux sociaux. Je suis réseaux sociaux nous, c est, c est des choses, des qui a été un ministre qui a été un ministre aussi. À mes débuts, à tous mes débuts, à a qui qui qui a sénégalaises. initiative, qui qui qu'est-ce qu'on soumet local? D'un côté. Voilà. Moi, il problème. Voilà, la situation. En tant qu'acteur du milieu, on est amené à faire des propositions. On est amené à accompagner l'État dans les différentes actions qu'il va prendre. Améliorer va goulag Le goulag Mais un problème pour moi, l'orientation technique et l'orientation politique. Il y en a certains qui font technicien bi expert expert bi conseil reclameun waye intérêt yi nga xamné politique fin de compte, Pour création page, en communication, nous des produits en tant que jeunes. Nous mais nous enquête de moralité, Souvent, nous avons des ministres, nous Nan le judôme a internet mm -hmm. Amna ai ai mm -hmm. mm -hmm. parce que le nid d'aïe, internet. Est-ce que l'eau, le temps le Il Parce que jini, par exemple. Khamge, li deux images différentes. deux images différentes. Pour un objectif. Il y complication. Soit produit, mettre le produit en avant. entreprise, il faut formaliser l'entreprise. Entreprises boufformeles, des faire un tour, de faire un nînia, de faire un de commerce, ainsi mm -hmm. de suite, ainsi de suite. Elle m'a nak aussi. Nous monco identifier parmi les cercles le cercle, cercle d'affaires du Sénégal ou des d'autres pays ou internationaux. Mm -hmm. Ce qui fait que yo, entreprise de fa, or, am aussi une identité visuelle. Mm -hmm. Identité visuelle bon non, nous on va faire internet be, mm -hmm. mais pas sa identité. a aussi les différentes formes d'entreprise. Bon, d'un petit Entreprise individuelle, ou la SARL, ou la LNN euh, responsabilité, responsabilité de engager trop, trop, trop, dans conduire, mais doit engager trop, trop, trop, bien vrai que Lorsqu'on euh, promouvoir, promouvoir identité visuelle Elle a une identité visuelle. Elle a une identité pas Parce que par, pratiquement pratique malolument de de de de y a ané, de justement sen, sen, sen et cela, il faut que que Et ce produit, Très bien. Euh, par rapport à l'impact qu'est-ce que Oui, page l l a un impact dans ouais, mm -hmm. la zone. Mais aussi, que ça veut dire. C'est ce qui est mm -hmm. Parce que page d'identifier rapidement le produit ou d'identifier rapidement la structure de qui une nouvelle perpétuellement. <mets> parce que on Facebook, bindo. Y a Le fil d'actualité, information il faut Manam y a Cinq secondes après sa un ami 100, 200, 300 y a dans les 10 secondes ou les 20 secondes qui suivent souf souf. parce que met toujours en, en, en, en, en, qui au début mm -hmm. c'est le fil d'actualité. Be c'est mm -hmm. ça, c'est un De deux, il y a ce qu'on appelle le journal le journal tibet facebook le journal il répertorie toutes les activités et les actions que vous êtes en train de, que vous vous faites vous-même il faut liker publication des petits partager les des petits commenter de, de journal. Tu vois? donc le journal il faut que gens bouillonnent les bol il a créer des Parce que les groupes, même les groupes, c'est des espaces de discussion directe. Uh -huh. Mais les pages, justement, c'est des, des espaces des espaces des qui sont fixes, qui sont réservés. Nous avons une publication dans une page, mais flux d'informations, nous y aller. Si vous avez page avec un flux d'informations, vous allez dans le fil d'actualité beaucoup. Mm -hmm. Donc, ce qui aussi euh, yeah. page c'est que la page top, top, top, de depuis que nous avons une entreprise qui un espace d'expression, mm -hmm. nous polluons parce que justement non poli parce que ko waxé non so xolé ci bu jël ben ci fil d'actualité rek rek information don yem def -hmm. lén don indi ay problème parce que da ngay dougal information légui bla di seconde 20 secondes ni ko doko guiss ñu indi la information féti wala mm -hmm. information lénen ak lénen lo xamné du rapport avec ce que tu fais comme activité mm -hmm. mais page amen. Quand même, ça a permis vraiment de donner beaucoup plus de visibilité aux entreprises K -k -k et professionnaliser l'ensemble de ces activités. Quel ce qu'il faut comprendre on ouais, a un problème là aussi. Parce que vraiment, comme nous l'avons dit, information, données sensibles. Mmh. Donc, téléphone, ce téléphone, imaginez-vous, il téléphone, Lire rames, les rames, les rames, téléphone rames, les que les rames, les rames, les rames, les rames, les rames, Contrôle, mm -hmm. parce que nous mm -hmm. avons des choses qui ne doivent pas se faire, mm -hmm. parce que c'est vos données personnelles qui sont dedans, parce que c'est une information, euh, c'est une, une mm -hmm. boudou. mon on doit faire extrêmement attention avec ces outils là, ordinateur, tablette, smartphone, d'ailleurs ou alors def. À, nous devons contrôler avec rigueur. Mm -hmm. Nous devons nous devons Donc vraiment, il faut que nous fassions le choses, contrôle choses, des choses, des nous, ouais, nous des mm -hmm. il faut être très très prudent par rapport à ça. très bien, 33 941 03 73 8 h 52 minutes choses, bientôt Jean-Noël Walissar, coordinateur fondateur Kaula Kinoftek Momouigangi, spécialiste en communication et marketing, euh, membre du réseau euh, Teranga Tech Senegal. Allo? Allo, salam alaikum. Malikum salam alaikum. salam salam salam salam salam salam salam salam Allo, salam salam nous avons des applications qui nous connaissent. qui nous connaissent. Nous avons applications qui nous connaissent. qui nous connaissent. Nous avons des applications qui des applications qui nous connaissent. qui nous connaissent. Nous avons des qui nous le Nous avons applications qui nous qui qui applications qui qui applications aye amna ñu xamne bu ñu commencé di di di note de di jottu law la yalla bindé loolu amna ko am lu xam taxam xamuko rek fakk mu gouvernement bi hum hum dañoo liguéyu nit to nit karam kon bu ñu amé lu ñu nakari lañ ko wax yenn presse yi ñu jaay ñu jël la réalité est que si des choses, vous fait Mmh. Mmh. Très bien. Mmh. Très bien. Très ah, bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très Très bien. Très bien. Très bien. Très Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très Très bien. Très bien. Très bien. Malikum salam. Mañe xane Nous guinéw. Babacar da nga def. Ñung les